On va dire que comme ça c'est pas mal Allez c'est parti Nouvelle vidéo Ah Touché deux fois mais pas Hop achevé Merde il y a le monde derrière D'où ils sortent les gars Il y a du monde par là aussi. Il y avait du monde. Ah, petit char. Tant que j'en profite, hein, j'ai une caisse d'approvisionnement. Ne tire pas dessus, je sais pas pourquoi. Qui va réussir à lui couper la route? Ça m'étonnerait, mais attention! Ah. Oh mince! Je pensais pas que ça allait tirer. C'est à dire que peut-être que choc choc. Ah, oh, il s'est fait détruire, super. Allez, on va lui donner un coup de clé. Hop, euh, roule ma poule. Ça sent le clean rapide. Il va rester B. Alors, si ma souris il y a cette batterie, je vais la débrancher. Ah Oh là On est reparti. C'est pas mal chef de troupes tant mieux. Oh, je trouve que je deviens bon avec cette arme. Pareil qu'ils vont augmenter le nombre d'aéroports. Celui qu'on voit quasiment jamais. Avec une seule grande ligne de décollage. Ce qui à mon avis est un bon plan à la fois pour avoir des avions dans des coins de la map où actuellement c'est très mal desservi et à la fois pour bénéficier de, de changement de map parce que celle-là c'est vrai qu'on la joue énormément en stage pour moi c'est vraiment une carte d'entraînement de... du mode entraînement parce que on la voit quasiment jamais en guerre il doit y en avoir vraiment très très peu ils ont fait voter les joueurs pour savoir où est-ce qu'on devait l'ajouter parce qu'ils devraient l'ajouter. Ils l'ont pas, ils l'ont pas fait encore. Bien essayé, toi. J'ai plus de soins. Ouais. Oh, beau tir. Euh, ils ont des avions, monsieur des tout petits. Moi, je serais chaud pour aller taper B4 avec lui. Parce que si on prend pas B, Si on prend pas E3, e, qu'on perd E4, à la limite on va perdre la ligne B, la ligne, la ligne D et la ligne C. Ce serait dommage de perdre la ligne A avant de la finir. Hop, ça tremble un peu. Mais ça passe. Alors, il y a du monde qui spawn en moto. Hop là! Quand je mets des petites têtes comme ça, je trouve que cette arme elle est vraiment forte pour mettre des têtes. Le viseur est pourtant franchement pas très différent de celui de la. du, du Gayware. De la Gayware, je sais pas comment on dit. Du G43, on va dire. Alors moi je vais rester parce que... pas très raisonnable. J'imagine... Mets... Ah GG Si on prend B3... Je vais forcer. Ah il y a un Tchoupi en face. Le Tchoupi. Ça pas l'air très bon. Bon J'ai cru voir un fantassin ici. Je me suis peut-être trompé. Par j'ai clairement vu une moto. Personne n'a vu. La moto, elle est près là. Ah, c'est pas la moto, c'est le fantassin le sniper d'ailleurs on va voir ce qu'il a ah c'est un truc max je sais pas quelle badge mettre sur ce perso il y en a qui mettent prise ferme pour accentuer encore le côté ultra stable de, de, la, de la SVT ce que je trouve euh, être une bonne idée et en même temps dans certaines situations je me dis si les ennemis me voient pas c'est mieux, et le troisième, donc euh, avec le badge euh, no cam euh, lorsque je kill, surtout qu'il y a plein de fois où je kill et les gens savent pas précisément où je suis. Et le troisième badge avec lequel j'hésite, celui que j'avais pendant très très longtemps, c'est captureur de véhicules rapides, voitures, APC et tout. Mais après j'ai des grenades, donc c'est pas forcément nécessaire d'avoir euh, un truc rapide pour la capture. Monde. Je m'en sors pas en sécurité. <coughs> j'ai pas eu tous les fantassins. Là peut-être qu'avec un. Non j'ai rien dit, je m'en sors très bien avec cette arme. Avec une MG34 je pense que j'aurais fait un meilleur boulot. Ah je m'en sors très bien et maintenant je touche plus. Alors j'ai vu du monde par là. Y'a plus le sniper par terre. Quand je vise pas la tête, je mets des têtes. Quand je vise la tête, euh, ça donne un résultat moins satisfaisant. Bon, pas bien grave. Là par contre, j'ai complètement nettoyé le point. Aïe, ah, il un type. Yes. Ah Je l'avais bien vu. Je pouvais plus aller me cacher. C'est-à-dire que là, B4 on va avoir. B2 on va avoir des soucis. Il y avait celui qui était dans le point qui m'a tiré dessus ou pas loin. Celui qui m'a tué après. 15 kills de mort, mon dieu! Il y a un véhicule qui passe sur le côté. Est-ce qu'on va prendre B1 d'abord? Peut-être. Yeah! Snipe encore Vous le voyez Il y en a un là Il est mort Bon là J'en ai profité J'avais tout le loisir De réussir mon coup Allez on va prendre un petit coup de soin il l'a eu, il a eu Delta Existence. Je sais pas à qui a cette voiture, je pense pas que ce soit la mienne. Euh, bon, on va tracer. Les, les parties où je fais plus de têtes que de morts, généralement, c'est des bonnes parties. On va espérer que ça se continue. Très prochainement, il y a le. La, la guerre des factions J'ai été moins bon là En même temps il est un peu caché Il est mort j'ai pas trop fait gaffe Ouais Oh C'était une mine ça Je sais pas pourquoi de temps en temps Elles sont très inefficaces Il y avait un autre ou c'était le même Ok. Ah si, il y en avait un, définitivement un autre. C'est pas grave. Oh là, on va gagner mais ultra vite. Ça sent la victoire. Après, ils ont des avions tout nuls qui volent. Ça aide clairement. Oh là là là là. Eh ben, cette partie, messieurs, mesdames, spectateurs... 17 kills des trois premiers, parce que moi j'ai fait que 3 morts, hein un peu de sérieux euh, LTDF, 700, quasiment 800 de score, c'est à dire le double de, du score d'en face, 7000 euh, trucs, 13 minutes, très raisonnable.